c'est comme Grinera parce que nous sommes dans le bâtiment Grinera. ICS, Industrial Control System Sandbox, donc en bac à sable pour les essais en cybersécurité et pour l'apprentissage des systèmes de supervision contrôle commande. Un peu plus, donc ce sont les processus physiques qui sont simulés. Mais nous utilisons les vrais équipements de contrôle-commande. Donc, c'est une plateforme d'automatisme industriel et de supervision des systèmes industriels. Oui, donc euh, c'est une plateforme enseignement-recherche. Donc, côté enseignement, euh, c'est surtout pour euh, l'apprentissage de la supervision industrielle et euh, de la communication industrielle, des protocoles de communication industrielle. Et quant à recherche, euh, ben, c'est un démonstrateur de cybersécurité des systèmes industriels et aussi une plateforme de tests, de tests d'intrusion et euh, de validation des, des algorithmes de détection d'intrusion. On reste à un niveau relativement simple parce que l'objectif ce n'est pas de reproduire la dynamique exacte des systèmes industriels, l'objectif c'est d'avoir une complexité significative et de reproduire la simulation surtout événementielle des systèmes industriels. Euh, plus de souplesse parce que nous ne sommes pas limité à un processus industriel bien spécifique. Donc on peut modéliser pratiquement n'importe quel processus industriel. On peut modéliser aussi des réseaux électriques et donc on peut utiliser des équipements de protection et de contrôle-commande des réseaux de distribution électrique. Et en général, on peut modéliser pratiquement n'importe quel procédé. Alors, la virtualisation complète, euh, il y avait quand même le souhait de garder euh, les vrais équipements de contrôle-commande. Donc, la cybersécurité des systèmes industriels s'applique quand même euh, sur des équipements bien précis qui ont des euh, systèmes d'exploitation embarqués très spécifiques hein, et je dirais même euh, sur des modèles euh, bien précis euh, des équipements. Alors, donc, euh, la clé, on va dire, des systèmes, et la carte électronique d'interface entre une simulation sur ordinateur, comme celle-là, donc là c'est un logiciel commercial de simulation de systèmes industriels, et les cartes d'entrée-sortie de l'automate. Donc c'est une carte qui permet l'envoi à distance des variables du processus, qui va euh, envoyer des signaux électriques euh, aux cartes d'entrée de l'automate, va récupérer euh, les sorties de l'automate et va les renvoyer vers la simulation euh, informatique. Alors, Hardware in the loop euh, c'est la solution de simulation. Hein, donc, on coupe la simulation euh, informatique avec les vrais équipements contrôle-commande via l'interface électronique. Oui, donc euh, tout, euh, tout ce qui est lié euh, aux cartes électroniques d'interface, euh, c'est-à-dire les dossiers de fabrication des cartes, euh, le logiciel embarqué et la spécification de protocole de communication, tout est en libre accès euh, sur euh, la ForgeRIA. La plateforme, euh, elle couvre, on va dire, les, les, les vendeurs, les constructeurs principaux qui se trouvent aujourd'hui sur le marché français hein, et euh, on a des cartes de communication qui couvrent une bonne vingtaine, peut-être même plus, des protocoles industriels. Alors, la vidéo, c'est une simulation avec un logiciel commercial, hein, donc, euh, qui est très bien au niveau de l'animation. Hein. Donc, euh, il simule un processus tout simple, c'est un tri euh, de pièces, un tri de colis. Hein, donc, euh, il va détecter euh, les petits colis et les grands colis. Hein, mais, euh, ce qui est intéressant, c'est que la commande, elle est implémentée sur euh, un vrai automate industriel, couplé avec un écran de supervision qui montre l'état actuel du processus. Hein, et donc, euh, le tout, grâce à la communication avec la carte électronique, euh, qui va récupérer les variables du logiciel et va les injecter euh, dans euh, les entrées euh, de l'automate. Les recherches euh, ont été dirigées principalement sur la détection euh, des intrusions euh, orientées au processus industriel. Hein, donc, euh, des attaques euh, qui visent euh, les propriétés de sécurité des, systèmes, des processus physiques. Hein, et euh, il y a eu deux thèses hein, qui euh, ont, ont réalisé leur partie expérimentale sur la plateforme. Donc, une thèse euh, sur euh, la partie euh, système euh, industriel. Euh, d'automatisme industriel, là, et une deuxième sur la cybersécurité euh, des, des euh, postes électriques euh, 61-150, donc des réseaux de distribution électrique Oui, on peut visualiser les effets d'une attaque, on peut euh, visualiser euh, aussi les effets de l'interaction euh, avec euh, la supervision directement sur le processus. Ben, surtout, euh, il ne faut pas hésiter à, refaire le système, à répliquer le système de simulation hardware in the loop. Donc, il faut aller télécharger le dossier de fabrication et tester la carte.